Vous pouvez vous entraîner pour avoir également des cuisses et des fesses en acier. Regardez comment on fait. Debout, le dos bien droit et les bras le long du corps. Placez une jambe devant, pied à plat. Vos pieds doivent être espacés d'environ un mètre. Exercez des flexions en allant toucher le sol avec le genou arrière, puis remontez sans tendre totalement les jambes. Soufflez bien lors de la flexion. Réalisez chaque jour trois séries de 10. Prenez une pause d'une trentaine de secondes entre chaque série. Bravo si vous avez réussi à faire cet exercice. C'est bien, c'est courageux de votre part. C'est votre notion d'engagement qui se met en place. Le régime et l'activité physique, c'est presque gagné.